Y a-t-il quelqu'un que tu détestes Quelqu'un qui motive un tel désir de vengeance que tu serais prêt à payer n'importe quel prix pour le voir souffrir Si tel est le cas, tu devrais songer à visiter la ville sans lumière. Pour y aller, va dans n'importe quelle ville, relativement grande, et cherche-y une ruelle déserte, oubliée par la nuit. entrez y et ferme tes yeux, dis une voix basse, ville sans lumière concentre-toi sur l'obscurité. Tu auras probablement noté que quelques couleurs et formes abstraites te seront apparues. Si tu te concentres bien, tu pourras distinguer des images. Observe-les. Après quelques minutes, ces images vont se mettre à devenir plus nettes et à briller. Quand ça arrivera, elles se transformeront en images concrètes. De violents assassinats, des animaux déformés et d'autres choses similaires. Peu importe ce que tu verras. Garde tes yeux fermés. Tu commenceras à perdre la notion du temps et finalement, les images disparaîtront. Tu verras donc seulement une obscurité absolue. Rien de plus qu'un fond noir, sans d'autres couleur ni forme. Quand tu seras sûr que ce que tu verras n'est que du noir, ouvre les yeux. Tu te trouveras donc dans une ville assez sombre. Il n'y aura pas de soleil ou d'étoiles dans le ciel. Tu devrais pouvoir distinguer un lot d'un bleu sombre sur les immeubles qui t'entourent. Sors de la ruelle et marche aussi silencieusement que possible sur le trottoir, sans suivre une direction particulière. Si tu entends quelque chose, éloigne-toi de ce bruit, et le plus vite possible. La ville sans lumière a des animaux. Il fait trop noir pour que tu puisses les voir en détail. Mais ils sont de la taille d'un félin et n'hésiteront pas à t'attaquer. Sinon... Continue à marcher jusqu'à arriver dans une zone avec de plus petits bâtiments. C'est la limite de la ville. Tu rencontreras un enfant dont le visage émettra une faible lueur. Tu te rendras compte qu'il n'a pas Dieu. Il te demandera partageras Partagerais-tu ta lumière avec moi ?» Si tu lui réponds oui, l'enfant rapprochera ses mains de ton visage et en arrachera l'œil droit. Ce sera douloureux, mais cela ne te laissera aucune cicatrice. Et aucune goutte d'eau sans ne coulera de ta plaie. Ensuite, il te remerciera et s'en ira. Continue de marcher. Et un homme de grande taille se présentera face à toi. Il te demandera. De quelle personne souhaites tu, tu prendre la lumière? Tu diras à l'homme le nom de la personne que tu détestes. Et cette personne deviendra complètement aveugle. Ta haine elle satisfaite? Tu demanderas à l'homme. Si c'est le cas, tu lui diras que oui. Tu te réveilleras dans la ruelle. Dans le cas contraire, tu lui répondras que non. Et l'homme disparaîtra. Tu devras continuer à marcher. Et tu rencontreras notre enfant sans yeux. Il te demandera lui aussi. Partageras-tu ta lumière avec moi Tu lui répondras oui. Et il te retirera l'œil gauche. Te rendant complètement aveugle. Continue à marcher. Et l'homme de grande taille t'apparaîtra de nouveau bien qu'uniquement perceptible par le son de sa voix. Il te dira « De qui voudrais-tu voir sombrer la vie dans l'obscurité ?» Prononce le nom de la personne que tu détestes, et cette personne va mourir. Cette fois, il ne te demandera pas si ta haine était satisfaite. Tu ne seras pas capable de retrouver ton chemin vers la ruelle. Je t'avertis tout de suite, tu devras être sûr et certain de vraiment détester cette personne avant de suivre ses instructions. Parce que tu risqueras Selon tes choix, de passer ta vie aérée dans la ville sans lumière, aveugle, avec comme seul réconfort ta haine, pour certaines personnes c'est suffisant.